Ça fait un moment que je n'avais pas écrit de vidéo à l'avance. En général, j'improvise devant la caméra, mais comme là j'avais une idée de nouveau concept, et je me suis dit que c'était mieux de l'écrire d'abord, pour voir si ça allait coller. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est un nouveau format d'avis lecture qui sera un peu plus express, dans le sens où j'essayerai de vous présenter des lectures que j'ai fait dernièrement, mais je vais essayer de ne pas passer plus d'une minute à vous parler de chacun des livres. Livres, BD, manga... Vous me direz si vous trouvez ça pertinent, si c'est suffisant le format ou si vous préférez quand c'est des updates lecture plus longs, mais du coup plus développés, plus conséquents, et voilà. C'est une tentative, on verra bien ce que ça donne. Et pour inaugurer ce format, j'ai envie de vous parler aujourd'hui de 5 livres. On aura donc au programme un contemporain young adulte, One Last Stop de Casey McQuiston. Toujours en lecture ado, on aura L'été devant nous, le troisième tome de la saga L'été où je suis devenue jolie de Jenny Han. Au niveau des romans adultes, je vous parlerai du premier tome de Blackwater de Michael McDowell. Et enfin, on passe au format graphique avec, pour commencer en bande dessinée jeunesse, le tome 2 de la série Lightfall de Tim Roberts. Et je terminerai en vous parlant du tome 3 de Boys Run The Riot, une de mes séries manga chouchou sorties cette année. Après le succès de My Dear Fucking Prince, ou en anglais Red White and Royal Blue, oui un autre titre anglais pour un autre titre anglais, qu'est-ce que vous voulez <rire> Casey McQuiston revient avec une romance lesbienne contemporaine, plutôt sympathique ma foi. Portée par deux héroïnes assez attachantes l'une comme l'autre, qui ont des caractères assez complémentaires et donc qu'on aime et on apprécie pour différentes raisons dans cette histoire ce qui est cool c'est que les personnages secondaires ne sont pas en reste et ils apportent beaucoup à la fois à l'histoire mais aussi à l'environnement et tout simplement à l'ambiance générale. Si le livre contient quelques scènes à caractère sexuel et quelques répliques plutôt bien salées entre guillemets, ce one shot reste quand même un peu plus subtil on va dire que My Dear Fucking Prince qui était plutôt on va dire plus branché sur le vulgaire il y avait aussi également un peu plus de scènes olé olé vous verrez que le titre ne se contente pas juste d'être une romance contemporaine. Ça flirte avec un autre genre de littérature, mais je préfère vous laisser la surprise de découvrir. Peut-être pas un coup de cœur de mon côté, je sais pas encore, je suis en train de réfléchir à la question, mais en tout cas j'ai quand même passé plutôt un bon moment. On passe à l'été devant nous. Troisième et dernier opus de la trilogie L'été où je suis devenue jolie, récemment adapté d'ailleurs en série sur Prime Video. Regardez-la d'ailleurs, c'est très très cool. Sans vous spoiler, bien sûr, je trouve que l'intrigue prend un parti assez inattendu et un petit peu étonnant, voire déroutant. Mais au final, c'est plutôt pertinent dans l'évolution, dans les propos aussi que peut y avoir derrière l'histoire. Comme toujours avec l'autrice, les pensées des personnages sont magnifiquement écrites. C'est à la fois simple, mais tellement pertinent et aussi nuancé pour chacun des personnages. C'est un tome qui se lit plutôt rapidement, de manière addictive et dont la finalité m'aura grandement satisfaite, bien que j'ai eu un petit peu peur à un moment. C'est aussi le seul tome où j'ai préféré Conrad à Jérémia, je vous l'avoue. Mais je vous dirai pas pourquoi, bien sûr, je préfère vous laisser découvrir. En tout cas, si vous voulez une saga teenager, à mi-chemin entre la romance, un petit peu de drame mais aussi beaucoup d'amour et d'histoire de famille avec une ambiance vachement summer vibe un petit peu nostalgique et touchante pour moi c'est la saga parfaite, on est encore sur un coup de cœur pour un livre de Jenny Han. J'ai enfin lu le premier tome de Blackwater, cette fameuse saga dont tout le monde parle sur internet depuis des mois. Je pense que c'est un des plus belles objets livres que je possède, surtout pour un format poche. Vraiment, il est sensationnel. Au niveau de l'histoire, sans être incroyable, je trouve, on parvient à être scotché grâce à une ambiance qui se veut mystérieuse et captivante. On s'attache pas forcément au personnage, c'est la particularité de ce récit, mais on est vite pris en tout cas dans l'ambiance, l'intrigue, l'atmosphère et aussi la narration. Quels sont les mystères qui entourent le personnage d'Elinor, que j'ai pas pu m'empêcher d'imaginer avec les traits Taylor Joy d'ailleurs de mon côté. On a bien envie de connaître les non-dits de cette histoire. L'ambiance se veut humide, poisseuse, on est transporté dans un autre temps aussi. Si l'envie vous en prend, je vous invite à découvrir cette saga surnaturelle et familiale. Venez découvrir la famille Caskey. Si vous n'avez pas peur d'être emporté par les inondations de la crue, on vous attend Dans le premier tome de la série, Lightfall, on découvrait une jeune fille partie à la recherche de son grand-père Cochon, mystérieusement disparu après être partie protéger la dernière flamme. Inquiète, la jeune fille part à sa recherche, accompagnée d'un galdurien plutôt aventurier. Et tous deux entament alors un long voyage périlleux, mais aussi magnifique que touchant et passionnant. Le deuxième tome continue sur cette lancée avec des illustrations toujours plus belles, vraiment c'est somptueux, des péripéties qui sont prenantes et enfin quelques révélations. Sur ce qui se passe à travers le pays, on enrichit l'univers, le folklore, les personnages, on a très envie de connaître la suite, surtout après les révélations qui arrivent à la fin de ce tome 2. Le troisième tome sera-t-il le dernier A mon avis c'est bien probable, mais c'est pas moi qui ai écrit la série, donc j'en ai pas la preuve. En tout cas pour moi c'est une des meilleures sagas jeunesse en roman graphique qu'on a eu ces dernières années, c'est clair. Je termine avec le tome 3 de Boys Run The Riot, l'avant-dernier tome d'une série courte proposée par Akata, dans laquelle on suit un jeune lycéen transgenre qui décide, avec le nouvel élève de sa classe aux allures un peu Yakuza, de monter et créer une marque de vêtements streetwear. Ce qui permet de mettre un pied à la fois dans l'univers de la mode, de la gestion d'entreprise, mais ça parle aussi beaucoup du rapport à soi et aux autres par le biais des vêtements, et aussi du prisme du genre. Ce tome 3 s'attarde plus sur les personnages, leurs relations et surtout leur vécu personnel, notamment sur comment un élément qui est amené à la fin du tome 2, va influencer la vie de notre personnage principal. C'est plein de réflexions intéressantes, différentes selon les points de vue des personnages, mais toujours plutôt pertinentes. En tout cas, ça fait réfléchir et c'est chouette d'avoir des personnages attachants, mais qui pour autant sont ni tout blancs ni tout noirs. Ils ont chacun leurs fêlures, leurs défauts, mais on s'y attache malgré tout. Comme je vous l'ai dit, ce titre se place dans mes séries préférées de 2022 niveau manga, et vous le retrouverez probablement dans mon top en fin d'année. C'est un clap de fin pour cette avis Lecture Express. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à me faire savoir si ce format vous a plu. J'avais envie d'essayer quelque chose qui soit à la fois simple mais efficace. J'espère que ça vous a un minimum inspiré au niveau de vos lectures. Et si jamais vous êtes timide et que vous ne voulez pas laisser de commentaires, eh ben, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Moi comme ça, je, ça me permet de savoir si la vidéo, le concept, ça vous a plu ou pas. Sur ce, je vous laisse ici et puis merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis j'espère à très bientôt sur cette chaîne. Prenez soin de vous et merci d'être là. Tchau!